J'ai fondé OpenMind Technologies à l'âge de 19 ans. J'étais et je suis encore aujourd'hui un énorme passionné au niveau technologie, au niveau des affaires, au niveau de rendre service aux gens. La mission d'OpenMind, c'est de changer la vie des gens. Puis on le fait comment? C'est en livrant des résultats technologiques ambitieux au niveau Web puis au niveau TI dans les entreprises. Donc on essaie toujours de voir chez nos clients c'est quoi leur mission, comment on peut les aider à accomplir de manière plus efficace, plus rentable, avec plus de plaisir, de manière plus humaine également. Et ça a un impact à ce moment-là chez nos clients et chez les clients de nos clients. On a quatre valeurs clés dans l'entreprise. La première, c'est la passion. La deuxième, c'est l'excellence. Troisième, c'est l'humain. Et la quatrième, c'est le résultat. On essaie d'être la compagnie technologique la plus humaine au monde. C'est notre devise. Donc l'humain est en avant-plan. Je pense que c'est ce qu'on n'a pas le choix de faire ça aujourd'hui pour être capable de se rendre où ce qu'on veut aller. Si j'avais à décrire notre équipe en trois mots, je dirais plaisir humain et passionné. Donc, on est tous des gens qui sont passionnés de ce qu'on fait. Donc, c'est sûr et certain que le plaisir, généralement, va venir avec, mais le côté humain est super important, ce qui permet d'avoir du fun ensemble puis d'avancer puis d'accomplir des choses qui sont généralement un peu hors du commun ou en dehors des standards. On essaie d'être « out of the box » puis d'avancer à, à la vitesse de grand Si on pose la question de quoi je suis le plus fier présentement, je pense que c'est le, le chemin qu'on a parcouru en tant qu'organisation dans les dernières années. On est parti de 10 joueurs, on approche bientôt les 50 joueurs dans l'organisation. Je pense qu'on a, a eu une très belle aventure dans les dernières années Puis c'est, je crois, encore le début d'une très grande aventure qu'on a devant nous. On a eu la chance d'avoir plusieurs reconnaissances dans les dernières années. Ça fait deux années qu'on se classe parmi les 500 entreprises ayant la plus forte croissance au Canada. Cette année, on s'est classé 13e entreprise technologique ayant la plus forte croissance. On a réussi à aller chercher des belles, des belles remarques de l'extérieur comme bon justement. On a eu des belles reconnaissances des chambres de commerce au niveau gestion des ressources humaines, entreprise de l'année, entrepreneurs. On l'année. Donc, si on se pose la question, pourquoi choisir Open Mind? On est une gang de passionnés. On a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. On a des grands objectifs devant nous. On a prouvé à travers les dernières années qu'on est capable de livrer le résultat, d'avoir du plaisir à travers ça. Il y a, il y a beaucoup d'opportunités actuelles puis beaucoup d'opportunités qui s'en viennent avant nous. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va. On sait qu'est-ce qu'on a à faire. On cherche des gens qui sont extrêmement passionnés, qui veulent accomplir des choses plus grandes que euh, chacun individuellement. Et euh, il y a de la place dans l'équipe. Donc, euh, gênez-vous pas de soumettre votre candidature.